Oui, bonjour et bienvenue sur, sur l'épisode numéro 332 de Stage 1. Et nous allons jouer aujourd'hui à DDR Dance Dance Revolution GB3. Qui est sur Game Boy Color. Et on va voir ce que, ce que ça nous offrait à l'époque. Euh, donc c'est sorti sûrement en 2001. Vu la date qui est marquée en bas. Euh, et puis on va voir ce que ça nous donne. Je vois pas comment on peut jouer à un jeu de danse avec 4, 4 touches alors que la, la Game Boy elle a un que 2. Ah si, si c'est les flèches, je suis con. C'est les, les flèches. Par contre, sorte sorte de flèches en même temps, ça va être compliqué. Alors là c'est une démo, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Comme dans tous les jeux, ils je mettaient toujours une petite démo. Prestart. start Et ben, bah, on, on va voir ça ensemble. Arcade. Oh mon dieu Mon dieu, mon dieu, mal aux oreilles. Je vais mettre à 4 leçons, 4 sur 100. On va se mettre en basique. Alors ça va se jouer bon, avec les flèches du coup hein. Mon dieu Les musiques J'essaie de jouer un rythme en fait C'est le but de toute façon facile il hein. n'y a pas vraiment de basse une game boy hein. et ce qui fait que en fait c'est plus visuel qu'autre chose j'essaie de reconnaître la musique aussi par contre je la connais pas par contre du coup j'aimerais bien savoir en maniaque ce que ça donne On commencerait presque à s'y prendre, hein. la musique, euh, juste pour les fans de la musique euh, de, de ce genre-là. Euh. Des fois elles disparaissent, des fois elles disparaissent pas les flèches, vous voyez. Des fois je suis dedans et en fait elles passent comme si je les avais ratées. Elles sont bizarres. Alors bon bah voilà, il y a pas grand chose à suivre quoi. Ok. Second stage, on va le mettre en mode maniaque. Juste pour rire. Bon, regardez. <coughs> Allez. Ouh, ça, ça va être dur, ça va être dur, je sais pas pourquoi. Oh putain. Oh putain. Pourtant, je suis pas mauvais à ce genre de jeu. C'est juste qu'il n'y a absolument aucune basse. C'est juste impossible à jouer. Bon, allez. On repart en mode arcade. Ah, oh, putain, je retape la même musique. J'aurais peut-être pas dû me mettre en mode difficile, en mode arcade. Parce que là, je vais me faire la même musique, mais du coup, je vais la mettre en médium. On va voir ce que ça donne. Si c'est jouable. Attention à la double avec une Game Boy c'est pas possible de faire de touches de touche... bah je suis con mais euh, c'est pas possible de faire gauche et droite en même temps sur une Game Boy c'est fait un tubé y a un truc qui va pas là non Je vois pas comment ils auraient pu faire à l'époque. Enfin, moi, je suis sur mon clavier, donc ça va, ça passe. Mais non, les doubles, les doubles, ça passe pas. Et elle commence à presque, on, on commence à presque à la kiffer cette musique. Si là je suis arrivé à, à enchaîner les deux, je vois pas. Franchement, je, vous prenez une Game Boy, voilà comme celle que vous voyez. Ah euh, Bon, vous imaginez plus bas. Il euh, n'y a pas les. Euh... Enfin, tu peux pas faire gauche et droite en même temps. Ou alors je suis con, hein, mais. Euh... Alors second stage, on va le mettre en tricks aussi. On va essayer d'aller de faire la deuxième, de la finir, et on va essayer aussi de faire la troisième et tout ça. Les musiques, bon bah c'est 8 bits hein. Mais bon. Don't stop elle s'appelle celle-là. Peut-être que c'est des vraies musiques, je sais pas. J'arrive pas à reconnaître. Ça doit être l'effet hein. Ouais, C'est tendu quand même. On retrouve la difficulté qu'on a sur, euh, sur PC quand même. Même si bon là en plus ça euh, correspond à rien à voir. Même si tu les fais dans, dans, le, dans la case. Et ça va. Ça n'a rien à voir ce que je chante, mais j'essaie de me faire des bases dans ma tête. Voilà, j'y suis arrivé jusqu'à la fin sans perdre. Ce qui n'est pas facile. Vas-y, on continue le mode arcade. Final stage. Et là on va se mettre en mode trick. et c'est pas sûr que j'y arrive parce que putain il y, a, il y a un cran supplémentaire. Allez, on prépare ses doigts, ça fait mal aux doigts. J'ai juste mal aux doigts. C'est encore la même musique que tout à l'heure, non Je me suis fait avoir. J'aurais peut-être pas, pas dû le mettre en mode comme je, comme je me suis mis. Ok, ok, super bien. Voilà, donc en fait vous êtes obligé de jouer en moyen et je vois pas comment on peut y arriver. Désolé, j'ai tapé dans mon micro. Euh, voilà. Donc euh, non-stop mode, tiens, on va essayer. Est-ce que j'aurai d'autres musiques Allons-y. Ah, ça c'est bien ça. Notre musique, on a d'autres musiques. On découvre des musiques dégueulasses, c'est bien ça. On n'est jamais à la. Ah, je la connaissais là. <tous -titrage> les flèches qui tapent pas de bon endroit quoi. C'est tout bugué graphiquement en fait. Hein. Des fois vous êtes en plein milieu. Et ben elle dit qu'elle est ratée. Oh 25 combos. Alors c'est censé être non-stop donc normalement. Je devrais pas m'arrêter. Et on devrait être encore là demain, à peu près. Cette musique. Ça. Je, je sais plus, j'avais fait un épisode. Oui, j'avais déjà fait un épisode de Trackmania tout court. Oh là là là, mais oui, effectivement. Il oh, y en avait quatre des morceaux. Là, ça va, c'est concorde, ça concorde un peu avec le, y a un rythme. Ah putain, je l'ai raté. Et dire, on s'amusait avec ça à l'époque quand hein. même. Putain, la qualité du son. Jouer à ça, c'est... C'est un sacrilège de jouer à ça sur une Game Boy, quoi. C'est... Euh, ouais. Bah ouais parce que du coup il y avait déjà quand même d'autres consoles, je sais pas si ça existait sur d'autres consoles, en tout cas sur l'époque de Game Boy il y avait déjà des PC, je crois euh, c'est vieux sur PC le, le DDR. Il bon, y avait les arcades directement, là hein, sont. Les arcades qui envoyaient vraiment du vrai son avec les vrais tapis de danse. Il y, y en a qui disaient tiens je vais je vais retrouver l'esprit de, de Dance Dance Revolution mais sur mon, sur ma Game Boy quoi. Ça n'a aucun intérêt. On va s'arrêter je crois, hein. après cette musique là, je l'ai fini parce qu'on découvre des musiques. 8 bits, c'est sympa les musiques 8 bits. Même si c'est. Au bout d'un moment quand même ça saoule, mais. On n'écoute pas tous les jours. Puis il danse trop bien le mec aussi. Euh, évidemment la corée. Euh... Elle est tout ça. Putain, j'ai fait de la merde. Arrête-toi là Non, arrête-toi là. Arrête-toi là, j'ai dit. Stop, stop. On peut. Ah oui, bah j'ai juste, enfin, j'ai juste forcé. <rire> Je suis con. Ça c'est un émulateur, Vous appuyez sur l'espace. Je sais pas dans les options. J'avais des trucs. Game level. Ah, c'est le son. Free play stage level, free play touch mode, je sais pas ce que voilà, Dance Dance Revolution GB3, je sais pas si pourquoi GB3, je sais pas ce que ça veut dire, si c'est tout pour cet épisode, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, euh, à partager aussi ce jeu si vous voulez faire découvrir, bon c'est un désastre musical quand même, un désastre euh, dommage, pour... ah, Putain, je fais que de taper sur le bureau. Dommage pour la licence, là c'est vraiment un jeu qui sert à rien quoi. Voilà, voilà. Ah putain, il y a des mots qui se lancent. Ta sœur, la démo, ta sœur. Je me fous de la démo. Et donc, je vous reprends, je vais arrêter. N'hésitez pas à commenter. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là. Portez-vous bien.